Bonjour les amis j'espère que vous allez bien, à la fin de cette vidéo je vous montrerai euh, la feria de Pinolere ici à Tenerife dans le nord de Tenerife où j'ai été euh, hier euh, dimanche donc c'est une foire artisanale, vous verrez c'est assez sympathique. Mais pour en revenir au sujet de cette vidéo, dans cette vidéo je voudrais vous parler des différentes unités de temps. Vous savez que moi je me suis spécialisé dans le scalping, donc le trading à très court terme donc parfois vraiment très très court, ça, ça dure quelques secondes parfois très très très court comme, euh, comme unité de temps donc, euh, pour travailler. Je travaille en 50 ticks et 100 tics sur la plateforme ProRealTime sur le DAX et pourtant je regarde des graphiques de 4 heures, 1 heure, euh, 15 minutes également et je voudrais vous montrer, vous expliquer pourquoi il est important de faire ça lorsque vous analysez un marché avant de vous positionner. Donc ici on a l'unité de temps 5 minutes, on voit très bien donc comment le marché a évolué. Je vais vous montrer maintenant les autres unités de temps. Donc ici on voit le 1 heure vous voyez les différentes bougies donc une très grande bougie mais ça nous donne également une idée du marché sur les, les, derniers, les derniers jours, comment le marché a évolué. Vous voyez qu'on a clairement une tendance haussière, nous avons ici le nuage ici Ishimoku donc de l'indicateur Ishimoku qui nous indique clairement qu'on est dans une tendance haussière sur le DAX et on voit également le RSI. Donc, qui est ici sur et qui reste sur euh, cette position sur Donc il est important d'analyser sur des unités de temps supérieures à ce qu'on trade réellement afin d'avoir une vision claire et les différents indicateurs donc, vous, vous donnent les informations claires sur la tendance à privilégier. Donc ici clairement ce qui est à privilégier, le marché aussi même si par moment en scalping on peut profiter donc d'une correction du mouvement et on voit très bien également ici donc que le marché a été attiré par les points pivots. Ce qui est intéressant également bien sûr c'est le stochastique surtout le stochastique sur les unités de temps plus courtes. Donc Dans ma formation au scalping je vous indique les points exacts où prendre vos positions en fonction des différents indicateurs que j'utilise. On voit très bien également les bougies, les bougies Ekenashi donc, euh, qui sont bien meilleures pour moi que les autres unités de temps donc tout ça je vous explique le pourquoi des différents indicateurs, pourquoi utiliser ces bougies-là, je vous explique tout ça dans ma formation au scalping et bien sûr euh, le nuage donc, avec ces différents indicateurs donc, euh, de cet indicateur euh, très intéressant. Euh, donc, si on regarde sur le 4 heures, donc ici euh, je crois que j'ai le 4 heures, euh, voyons, voyons, voilà, c'est ça. Donc, ici j'ai l'indicateur 4 heures, donc on voit le RSI ici qui est passé nettement au-dessus euh, des 50%. Bien sûr, vous avez des mouvements du stochastique, mais le stochastique ne nous intéresse pas tellement sur ces unités de temps importantes, donc sur le 4 heures. C'est surtout sur les unités de temps petites, en 50 ticks et en 100 ticks, qu'on va voir donc où prendre exactement cette position et où sortir. Donc tout ça est bien expliqué dans ma formation au scalping. Donc on voit également que le marché ici est descendu et puis a corrigé est passé au-dessus donc du nuage et ça c'est important bien sûr il faut privilégier bien sûr un marché haussier quand c'est comme, comme cela. Donc par contre si on regarde sur les unités de temps beaucoup plus petites donc si je mets ici voilà donc le 50 tics et le 100 tick et eh bien qu'est-ce qu'on va voir on voit bien sûr les moments où il fallait prendre position. Donc tout ça, je vous dis exactement à quel moment prendre vos positions. Donc vous voyez avec l'indicateur stochastique qui est bien plus intéressant sur les unités de temps courtes. Et on voit très bien donc avec l'indicateur Ishimoku. Donc pour ça, je vous conseille ma formation scalping plus Ishimoku parce que vous avez une combinaison d'indicateurs vous donne une probabilité de réussite euh, proche des 100% à certains moments bien précis. Donc vous voyez les points idéaux quand vous savez déjà, vous avez regardé sur l'unité de temps 4 heures et 1 heure. si c'était une tendance baissière, si c'était un range, si c'était une tendance haussière, ici on avait clairement une tendance haussière. Donc RSI, là on est en 50 ticks, RSI au-dessus, les points où rentrer donc clairement, à la hausse de préférence et parfois à la baisse également. Donc vous voyez ici les points clairs sur le stochastique, stochastique qui pour cette, cette technique de, de scalping à très court terme est extrêmement important. et vous voyez là comme le point pivot a attiré le marché donc le marché qui est, qui est allé taper, dépasser légèrement donc le point pivot on voit ici en centiques, et euh, donc après il réessaye donc de taper le point pivot et il le, il le traverse, il le traverse. donc très régulièrement vous allez avoir donc une, première, une première attaque du point pivot, puis une petite correction et puis une seconde attaque. Donc ça je vous le montre également dans, dans ma formation scalping donc dans la 3.0 vous voyez exactement donc où prendre vos positions où sortir, en fonction des différents indicateurs donc vous voyez qu'il est important malgré tout si vous faites du scalping même si vous faites beaucoup de trades de analyser d'abord les unités les unités de temps longues donc le 1h le 4h et après vous avez une sécurité donc pour vous dire c'est bien dans le sens dans ce sens là que je pouvais prendre mon trade alors parfois vous allez avoir des, des moments où vous pouvez profiter d'une correction du marché. Donc vous voyez ici en 50X le marché est monté et il est redescendu. Donc il y avait possibilité de prendre des trades à la baisse aussi, même si la tendance est haussière. Donc ça vous pourrez le faire quand vous aurez un petit peu plus de pratique. Mais dans l'ensemble, vous allez privilégier donc la hausse. Pourquoi Parce que tous les indicateurs vous disent qu'on est dans un marché, dans un marché haussier. Et ça depuis, depuis le 4 heures. Donc l'unité de temps 4 heures, 1 heure vous disent on est dans un marché haussier donc on a intérêt à choisir, à privilégier donc les trades à la hausse mais parfois il y a, il y a des opportunités à prendre également et vous pouvez arriver ainsi à faire 100% de trades gagnants assez souvent. Donc avec une méthode de scalping comme celle-là vous pouvez viser facilement les 95% de trades gagnants. Donc les 5% à ce moment-là, bon, il faut, faut limiter vos pertes, il ne faut, faut pas espérer trop longtemps. Si vous voyez que vous avez un, un trait engagé qui ou vous êtes un peu, un peu hésitant, eh bien normalement il vaut mieux le couper rapidement et vous repositionner dans une meilleure position. Donc quand vous avez par exemple un stochastique comme ça, ben, il vaut mieux le prendre là. Si vous l'avez pris trop haut et que le marché hésite, vous pouvez attendre un petit peu et accepter une petite perte mais en général il vaut mieux ne pas attendre trop longtemps en scalping que ça va surtout sur un marché comme le DAX c'est très rapide donc il n'y a pas de raison d'attendre trop longtemps pour un résultat, si ça hésite trop longtemps c'est mauvais signe. Donc voilà je voulais dans cette vidéo vous montrer cela, donc l'importance des différentes unités de temps ça c'est essentiel donc faites bien votre analyse et ensuite positionnez-vous au meilleur moment et là vous arriverez à faire des journées à 100% de trades gagnants avec ma méthode de scalping. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En dessous de la vidéo vous trouverez un lien pour vous abonner et si vous cliquez sur la petite cloche vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. À la suite donc je vais vous montrer quelques vidéos de, de donc petit, ma petite excursion d'hier au salon Pinolère et un salon artisanal ici à Tenerife. À très bientôt, au revoir. Je suis ici à la foire artisanale Pinolere à Tenerife, à la Orotava, dans le nord de Tenerife. C'est une foire artisanale qui a lieu tous les ans, c'est la 34e édition. Donc on voit ici euh, tous les artisanats des îles Canaries, euh, aussi bien alimentaires, la, les fromages et également euh, d'autres artisanats dont je vais vous montrer quelques, quelques vidéos. La conocemos de hoy en Il y a même de la bière qui est faite ici à Tenerife. Beaucoup de fromage. Hay que pedir permiso primero. Imposible. los que se riegan Ahora tengo que hacer otro sistema Qué rápida eres Porque ves que aquí no está trenzado Ahora tengo que trenzar ahí para poder seguir haciendo florita pues Ahora ahí voy a No Voy a hacer eso. ¿Qué habilidad? Será, será la única. ¿Tú te consideras tan torpe? No, pero hay que tener más. Hombre, la primera vez te sale mal, la segunda a lo mejor sale un poquito mejor. Me puedo asegurar que está en el segundo. Bus? Aquí no se trata de hacerlo corriendo, yo porque ya llevo años. Hombre, me entiendes. Vale. C'est vous ai que vous avez dit que Jalisco, Jalisco, tienes tu está el ¿De aquí para acá? a es ¿Vale? ¿De aquí para acá? ¿De aquí para acá? ¿De para acá, mete solo ¿Vale? acá? ¿De aquí para acá? para ¿De aquí para acá? ¿De aquí para I'm gonna go get Jalisco, tú tienes tu nombre, de Guadalajara. La muchacha bonita, la perla más rara, de Pablo, Jalisco, en mi Guadalajara. Me gusta escuchar los marianos cantar con el alma, sus lindas Gracias. ¿Hoy me traía un par de cosas? Y aquí. a se un poco antes no y, y no en la educación y en forma de ser no pero es que encima han metido la pata porque sí que va a todo el que igual no, que el Muy buenas tardes, son tardes de Bueno, acá en ¿O sea, el que y Gracias. Y lo que que de de Este lo traje un montón de años y O sea, hice un montón de pero este Bueno, día... lo es tan... Incroyable. Muchas gracias. Ici, c'est tout en papier et carton. Tout est fait avec du carton et du papier. C'est du recyclage.